Ça veut dire quoi que le virus a muté Qu'il est moins virulent Qu'il est moins pas dangereux quand... Non, pas du pas tout. tout. <rire> non, pas du tout. pas du Le virus n'a pas muté. Le virus est exactement le même. Les souches qui circulent en France euh, sont exactement celles qui circulaient au mois de mars avril. Donc le virus n'est pas moins dangereux. C'est simplement que euh, l'on teste plus. Donc il y a plus de personnes euh, sans facteurs de risque qui sont positives. Et puis parmi celles qui sont des facteurs de risque, elles se protègent probablement beaucoup mieux que les autres. Vous avez parlé de variants, de mutants. Quelle est leur importance dans l'épidémie actuelle Voilà, les, les mutants dont il s'agit, je vais vous montrer quelques exemples. Vous voyez, quand on, on, on a... Euh, les, les, les virus mutent tout le temps. Donc je comprends qu'il y a des gens qui disent, écoutez, non mais les mutants, ça ne veut rien dire, il y a plein de mutants. C'est vrai, mais ils mutent plus ou moins, d'une manière plus ou moins brutale. Et donc vous voyez par exemple celui-ci, ce, ce, ce, les deux qui nous embêtent beaucoup en ce moment, euh, parce que c'est ceux qui sont fréquents, c'est Marseille 4 et Marseille 5. Vous voyez ici euh, le Marseille 4. Vous voyez, il, il y a un saut entre le moment où il apparaît ici, qui, qui est toute l'accumulation de mutations que l'on voit ici. Et donc il n'est pas comme cette, euh, ce, ce nombre de mutations qui s'accumulent les unes après les autres. Il s'est passé un bond là, d'ici à ici qui est la raison pour laquelle ce n'est plus un, un, un mutant avec une mutation, mais c'est un variant différent. Et celui-là, c'est celui qui est épidémique actuellement. C'est celui-là qui cause 75% des cas à Marseille. Des autres, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Euh, et là, vous avez Marseille 5. Vous voyez, là, c'est pareil. Vous voyez le nombre de mutations qu'il y a de différence entre Marseille 5 et tout le reste c'est s'est passé quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas des petites mutations les unes après les autres. Il s'est passé quelque chose. Ce, ce, ce, ce, ce variant-là est apparu. Alors pourquoi il y a des variants Les, les coronavirus sont connus comme les rhinovirus pour, pour faire des réappariements entre virus. Et donc il y a des modifications. Et c'est comme ça, d'ailleurs, probablement que, que ce virus est né. Il y a des modifications qui se font avec les, les différents coronavirus entre eux. Et il est bien possible, parce qu'ils ont des séquences très proches, qu'il y ait aussi des réappariements qui se fassent avec les rhinovirus dont beaucoup de nous sont porteurs euh, sans s'en rendre compte.